Bonjour Lara. Bonjour. Comment ça va Ça va bien. Et toi Ça va très bien, merci. Bonjour Rokhaya. Bonjour. Comment ça va Rokhaya Bonjour. Bonjour Cédra. Bonjour. Comment ça va Très bien. Très bien. Comment ça va Cédra Ça va bien, merci. Très bien. Alors, on va commencer avec les devoirs. We are going to begin with the homework. D'accord Alors, le premier. Écris trois activités que tu fais durant le week-end. Write three activities you do during the week-end. Ok. Rokaya, tu commences. Oui, Rokaya, commence. I wrote number one is dessiner and la chante and yeah. la danse. D'accord. J'aime dessiner, chanter et danser. danser. Très bien. Cédra, qu'est-ce que tu as écrit? What did you write, Cédra? I write, j'aime la roller Oui. Euh, et musique. Oui. Cédra. Très bien. Très bien, Cédra. Lara, dis-moi trois oui. activités. Alors, j'aime le roller. J'aime le roller. J'aime la gymnastique. Oui. J'aime la... le piano. J'aime le piano. D'accord. Très bien. Écris trois choses que tu aimes faire. Lara. Qu'est-ce que tu aimes faire Qu'est-ce que tu aimes faire La lire. J'aime lire. J'aime lire. J'aime la danse. J'aime la danse. J'aime la chante. J'aime le chant. Très bien. Rokaya, qu'est-ce que tu aimes faire mmh. euh, Danser. J'aime danser. J'aime yeah. danser dessiner Chant. et chanter, c'est Chant. ça oui. Très bien. Rokal. Cédra, qu'est-ce que tu aimes faire euh, J'aime la musique. La musique, faire de la musique. Très bien. Oui, j'aime la danse. La danse. J'aime des yeux. Lequel Lequel Dessiner oui. Dessiné, très bien. Alors, ensuite, on avait écrit le nom des instruments sous chaque image. Lara, qu'est-ce que c'est? Piano. Un piano, très bien. Rokaya, qu'est-ce que c'est? Une viole. une trompette. Une trompette, très bien. Cédra, qu'est-ce que c'est? Voilà. Un violon, très bien. Lara, qu'est-ce que oui. c'est Qu -ce que ça? La guitare. La guitare, très bien. Et le dernier, Okaïa? La flûte. La flûte, très très bien. Ensuite, il fallait réviser toute l'unité 3. On va ouvrir le livre, we are going to open the book. Alors, page 42. Le dialogue. We are going to listen and each one of you will answer to one. Dialogue 1, Lara, tu vas commencer. Lara, tu es numéro 1. Dialogue 1. On écoute. Oui. Prépare-toi au DELF prime. S'entraîner pour la compréhension orale. Regarde les dessins. Écoute les dialogues et coche la bonne case. Dialogue 1 Kilima, tu joues du piano Non, je joue de la trompette. De la trompette Oui, de la trompette. Qu'est-ce que joue Kilima, Lara Trompette. Très bien. Un, deux ou trois Un. Un. La première, c'est la trompette. Très bien. Dialogue numéro deux. Cédra. Écoute. Oui. Dialogue deux. Alexandra, tu dors Non, je ne dors pas. Qu'est-ce que tu fais Je regarde la télé. Ah Tu regardes la télé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 Est-ce que c'est image 1, 2 ou 3 2. Deux. Deux. Elle regarde la télé. 2. Très bien. Numéro 3, Rokaya. D'accord Numéro 3, Rokaya. Dialogue 3. Wataru, qu'est-ce que tu fais Tu écris Non, je dessine. Ah, tu dessines. Qu'est-ce que tu dessines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 Qu'est-ce que Wataru fait, Rokaya? Il dessine. Il dessine. Numéro combien? Deux. Deux. Est Est-ce que tu as entendu qu'est-ce qu'il dessine? Did you hear what he is drawing? Qu'est-ce qu'il dessine? Un ballon. Un ballon. Un ballon. Très bien. Un ballon. Très bien numéro 2 s'entraîner pour la compréhension écrite lis l'affiche du club et entoure les quatre activités que tu peux faire dans ce club lis l'affiche du club read the club poster et entoure les quatre activités que tu peux faire and in so circle the four activities that you can do in this club donc Lana tu peux lire oui Vas-y. Bienvenue dans notre club. Prêt. Le. Lys, Lucie. Ici. Tu, ici. Ici. Tu peux faire de fête et de chant. Du théâtre. De chant. Hum. De théâtre de chant. Tu peux aussi faire de piano, et de violon. Très bien. Quelle est la première chose que l'on peut faire? What is the first thing we can do in this club? Chant. Du chant. D'accord. Du chant. Quelle est l'image du chant? Quelle est l'image? Fais un tour. Encircle the image that represents oui. le chant. En circle on the screen, Lara. Oui, très bien Lara, très bien. Le chant, le chant, très bien. Cédra, quelle est oui. la deuxième chose que l'on peut faire? What is the second thing we can do in this club? La deuxième chose. The second? Du violon. Du violon. Du violon. Du violon. Encircle de le violon. Fait entoure le violon. Très bien, Cédra. Très bien, le violon, le violon. Très bien. Alors, Rocaya, qu'est-ce qu'on peut aussi faire Le piano. Le piano. Entoure le piano. Entoure le piano. Très bien. Bravo, Rocaya. Le piano. Lana. Quelle est la dernière chose qu'il manque? What is the last thing we didn't do? We said piano, we said violon, we said chant. What else? Théâtre. Le théâtre. Très bien, Lana. Est-ce que tu peux entourer ce qui représente le théâtre? Encircle, Lana, what represents the théâtre? Quelle est l'image? Entoure-le. Très bien, Lana. Regarde les dessins de la fille. La fille s'inscrit au club de sport. So the girl, she's doing a subscription to a sport club. Aide la fille à compléter sa fiche d'inscription. OK. Help the girl to complete her uh, subscription file. So prénom. Quel est son prénom? Quel est son prénom? I didn't hear the voice. There is no voice. You need to see the images. Look carefully. You'll oh yeah. See. Sarah, Sarah, Sarah. Eh bien, Sarah. prénom Sarah. Très bien, prénom Sarah. Age, Cédra. Age, quel âge elle a? 11 onze. onze ans. 2 4 six, 8 10 onze ans. Très bien, Cédra. 11 ans. Rokaya. Mm -hmm. Quel est le sport qu'aime faire Sarah Quel est le sport Le tennis. Le tennis et la gymnastique. Le tennis et la gymnastique. Très bien. Exercice 2. Exercice 2. Complète l'email de Lucie. Remplace les dessins par les mots. On va lire. We're gonna read. Et on va écrire ce que représentent les images. And we are going to write what the images represent. You can begin. What is written here, Lara? Can you read? Salut. Salut. J'ai faim de la natation. Très bien, de la natation. Très bien. Cédra, le deuxième. Et de? Et de la danse. Danse. Très bien, Cédra. Rokaya, Oui. Tu aimes les. Comment ça s'appelle? karaté. Karaté, très bien. À bientôt, Lucie. Très bien. Karaté. Très bien. On continue. Production orale. I'm going ask each one of you. Je vais vous demander. Quel, quel euh, ce que les images représentent what the, the image represents. So, premièrement, Lara. Lara. Quelle est cette image Que représente cette image Qu'est-ce qu'ils font La basket. Le basket. Très bien. Cédra, le deuxième. Dizine. Dessine, la peinture. rokaya numéro 3. Qu'est-ce qu'ils font dans numéro 3 Qu'est-ce qu'ils font La danse. La danse. Très bien. Lana, qu'est-ce que ça représente Qu'est-ce que ça représente Ils sont en train de faire une scène. They are playing a scene. When you are playing a scene, what do you do Perdu? du théâtre. Théâtre. Très bien. Lara, numéro 5. Qu'est-ce qu'ils font la tennis. Le tennis, très bien. Cédra, numéro 6. Piano. Le piano, très bien. Le dernier. Lara, qu'est-ce que c'est ça? Le violon. Violon, très bien. Le violon. Cédra, qu'est-ce qu'il fait, le garçon? What he is doing? Qu'est-ce qu'il fait? Ah. La garçon, elle danse. Il danse. Très bien. Rokhaya, qu'est-ce que c'est ça? La guitare. Elle joue de la guitare. Elle joue Et de la, joue la guitare. Bien. Lana, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est, Lana? Trompette. Une trompette. Très bien. Lara, oui, oui. qu'est-ce qu que c'est ça? Un stylo. St un stylo, très bien.